Nous nous cessons de pitcher. Nous pouvons au de nos pitchers. Nous nous détestons à froid, car nous sommes des carrière à À l'école, à Sur la place, à l'eau, pitcher, l'issue C'est la Parer à l'oupi, check, l'issue, check, l'oupi, l'oupi, check, à à à Per carrière à Luffy check list c'est Jega à l'école à Luffy check list c'est Jega la place à Luffy check list c'est Jega et sur la Grand Valley c'est Jega Per carrière à Luffy check list c'est Jega à l'école à Luffy check list c'est Jega la place à Luffy check list c'est Jega et sur la Grand Valley c'est Jega quarante à cinq